bienvenue sur la chaîne Ici Guada, moi c'est Thierry et comme vous le savez sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Donc sur cette chaîne on vous fait découvrir plein de choses, des randonnées, des villes, des plages, enfin toutes sortes de choses. Si vous voulez rester informé des nouvelles vidéos moi je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Aujourd'hui nous sommes en pour une nouvelle fois à Petit Canal. On avait fait d'autres vidéos sur la prison de Petit Canal, je vous mets les liens en description, ainsi que la, les marches des esclaves. Et ici, on va visiter le bourg de, de Petit Canal. On a derrière moi l'église et nous sommes en compagnie de Taina de Guadeloupe Explore qui va nous raconter un petit peu plus en détail. Je vous ai fait aussi des plans de drone et euh, les plans de drone que j'ai fait, franchement, ils sont superbes. Mais c'est au prix des yin-yin, vous savez, des petites bêtes qui viennent vous piquer tout pendant le temps. Donc, ça a été très, très compliqué de prendre, de faire ça et euh, de rester concentré pour faire brûner le drone. Voilà, je vous laisse en compagnie de Taïna qui va tout nous dire. Donc, bonjour Taïna. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Alors, on est à Petit Canal aujourd'hui et... Euh... Thierry vient de vous parler des yagnans. Alors les yagnans, c'est des <rire> petites mouches qui nous attaquent. Et en fait, voilà, au coucher du soleil, les petits yagnans de la mangrove sortent et euh, vous attaquent. Donc souvent sur euh, les côtes où il y a euh, de la mangrove. On, en général, on dit à partir de 16h30, foupoup, fap, fap, fap, on rentre et, euh, pour ne pas se faire attaquer. Donc Petit Canal, euh, tient son nom euh, du Petit Canal qui a été construit, en fait, euh, creusé par les habitants de la ville pour faciliter le mouillage des bateaux. Donc euh, le côté orienté vers la mer de, de la ville de Petit Canal a été aidé par la réalisation de ce canal et donc ça a donné le nom au village. La paroisse voit le jour à la fin du, du 17 e et va être euh, donc érigée une église. de l'église, je vais vous parler de l'orientation économique de, de Petit Canal qui a été euh, complètement vouée dès le départ à la production de sucre. Donc plantation euh, de canne à sucre et récolte, euh, fabrication et départ. Vous vous rappelez de la trace de beau -Tirant. les bateaux partaient jusqu'à Pointe-à-Pitre depuis euh, la trace de beau qu a qu'on a fait ensemble. Donc on a eu jusqu'à une cinquantaine d'unités de production de sucre sur la région de Petit Canal qui a un côté qui donne côté mer des Caraïbes que vous, avez pu voir, que vous allez voir sur le drone et il y a un côté également qui traverse la Grande Terre et qui sera côté atlantique. Une cinquantaine d'unités de production de sucre et puis Petit Canal va être une des premières villes à bénéficier de l'innovation à l'époque, donc l'arrivée de la machine à vapeur, l'arrivée des usines centrales et donc la Première usine centrale qui sera construite sera l'usine de Duval. Donc l'église est construite sur le haut de la falaise hein, de, de Petit Canal, donc on la voit de très loin et elle a servi comme point de repère euh, quand on est en mer pour la navigation. Lier le bas du bourg au haut du bourg, euh, un petit clin d'œil à la vidéo qu'on a fait sur les marches euh, des esclaves qui permettait de relier le bas et le haut du bourg. Cette église elle a été détruite par le tremblement de terre de 1843. Elle a été ensuite euh, reconstruite. Et puis, euh, malheureusement, il y a eu un, un cyclone en 1928. Et donc, en, après le cyclone de 1928, elle a fait partie de, du plan de reconstruction des bâtiments de, de l'île par Aliture et Aliture va donc euh, rénover et, et agrandir cette, cette église. À la même époque, en 1931, il va y avoir la construction euh, du presbytère. Moi, on a la mairie, vous voyez un petit peu, on est, on, on est dans la nuit là, quasiment, il fait il est, il est 6 h du soir et il commence à tomber, donc euh, vraiment, c'est les dernières, les dernières limites pour pouvoir filmer et vous produire des images qui vont être, euh, je pense, super. La mairie, elle est magnifique, euh, donc, euh, donc voilà. Allez, je vous montre tout ça. La mairie de Petit Canal a aussi fait partie du programme de reconstruction euh, paraliture après le cyclone de 1928 et vous pouvez voir c'est un, un bâtiment euh, vraiment tout simple mais tout mimi tout plein et vous pouvez apercevoir euh, sur son sur son toit en fait il y a une, une petite horloge qui a été euh, implémentée en haut de la tourelle pas si vous avez réussi à voir la petite allée de palmiers qui monte jusqu'au monument aux morts qui est juste là franchement c'est superbement beau les petits palmiers sont bien entretenus une pelouse magnifique et là franchement on est sur un coin qui est enfin moi j'aime beaucoup c'est vraiment très très beau le monument aux morts de petit canal le soldat sentinelle qu'on voit euh, en son centre, a été réalisé par euh, Émile Leroy. Il a été euh, lauréat euh, du prix de, de Guadeloupe en 1933 et il a euh, réalisé cette statue en bronze. Il a malheureusement dû partir rapidement euh, en métropole. Il a fini la réalisation de cette statue euh, dans ses ateliers en France et en 1937, il y aura l'inauguration et donc euh, la statue va revenir par bateau jusqu'ici à Petit Canal. Cette vidéo arrive à son terme. Je rigole parce que franchement, on est en train de se faire bouffer par les yang, -yang et c'est une horreur. On est en train de vivre quelque chose d'abominable. Je ne sais pas comment on fait pour te dire. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme encore une fois. Merci de l'avoir suivi. Franchement, des likes, des commentaires, parce que là, on mérite, on mérite, on mérite, hein, mérite Taina. <rire> on mérite. Eh ouais, c'est des liens. <rire> voilà. Et puis, si jamais celle-ci vous a plu, si plu n'hésitez ben, pas, mettez un gros pouce bleu, commentez-la et puis partagez-la. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, sortez et, et profitez, profitez de la, la vie. vie. Bye Ciao. bye. <rire>